Monsieur est placé en procédure Dublin. Est-ce qu'il est un peu au courant Est-ce qu'il a été voir sa boîte aux lettres Parce que même son attestation, euh, elle, est, elle était valable jusqu'au 18 mai, donc elle est même plus valable, son attestation. Il a dû louper un rendez-vous à la préfecture, ou en tout cas... Euh... Alors, vous voyez, ne pas y admettre comment l'enseignement des qui ont été le y des une été William, c'est À qui la pour que il disait qu'il a oublié parce qu'il ne savait pas qu'il a rendez-vous chez la préfecture. Même sans notification, c'est très loin. Toujours aller là-bas chercher la souris est difficile. Ouais. Malheureusement, maintenant, Lofi ne peut pas lui proposer un autre hébergement et il, il va rester en procédure Dublin et donc transférable dans l'État membre euh, jusqu'au 5 juillet 2018. Donc euh, encore pendant un an, euh, il est censé être transférable dans l'État membre qui avait été saisi et pendant ce temps-là, malheureusement, il ne peut pas bénéficier des conditions euh, matérielles d'accueil de Lofi. Ok. Euh, il n'a pas de questions pourquoi tu ne nous avais pas donné de couleur avant de Il n'a pas de logement, il va où? Bah, ça malheureusement je. Enfin, il était au courant et moi pour ça j'ai pas j'ai pas de solution. Ouais, je le matériau? C'est quoi? Il n'a pas de logement, il va où? Bah ça malheureusement je enfin, il était au courant et moi pour ça j'ai j'ai pas j'ai pas de solution. Ça ouais, va ouais, eh, je, Moi je trouve que c'est très elle est dure cette interview là. Parce qu'on voit euh, Obayoula, il, il est très fâché, on le sent très énervé. Et, et cet énervement, euh, il est très révélateur de, euh, de, de ce à quoi sont en but euh, les, les demandeurs d'asile chez nous aujourd'hui. C'est-à-dire une espèce de ce qu'on qu appelle, nous, euh, en recherche, une violence structurelle absolument terrible, qui est un mur en, euh, qui. qui voilà, qui se prennent en permanence. Là, il vient parce qu'il n'a pas de logement, et euh, on va lui... Alors en plus, ce n'est pas facilité par le fait qu'il ne parle pas la même langue que la jeune femme qu'il reçoit, mais euh, elle va lui opposer des procédures. Et, et, et voilà, c'est ça la vie des, des demandeurs d'asile aujourd'hui, c'est essayer de se frayer un chemin parmi les procédures alors qu'ils ne savent pas où dormir le soir. Ne pas savoir où dormir le soir, il euh, n'y a rien de pire en fait. Il n'y a rien de pire parce que c'est l'insécurité absolue et euh, on ne sait pas où poser ses affaires, où poser sa tête. Euh, donc c'est une, une, vraiment le, le, le témoignage de notre inhospitalité euh, absolue. Obalouia, il est, euh, il est dubliné, c'est-à-dire qu'il est soumis aux accords de Dublin. Euh, C'est des accords de, de réadmission qui considèrent que les empreintes digitales euh, qui ont été mises dans le premier pays de l'espace Schengen vont ensuite euh, organiser l'endroit où il va devoir en fait faire toute sa procédure d'asile. C'est-à-dire que là, il est en France et il ne devrait pas être en France. Et donc, cette période de la procédure du blind pendant laquelle, en fait, il peut être réexpulsé vers le pays dans lequel il a déposé ses empreintes, cette période peut s'étendre. Et là, ce que, ce que lui dit cette, la femme qui, de, de l'Office, c'est que, en fait, durant cette période, il devait se rendre à la préfecture, sauf qu'il a manqué des rendez-vous. Lorsqu'un manque de rendez-vous a été produit du fait, notamment, que la personne ne savait pas, a oublié ou juste ne comprenait pas, en fait, les documents qui étaient faits en français, qui sont toujours écrits en français, euh, il se retrouve donc euh, mis en fuite, c'est-à-dire que en fait, son Dublin va durer enfin, son 12 mois de plus, et en plus, il se retrouve sans, sans hébergement, c'est-à-dire euh, vraisemblablement à la rue. Euh, dans les campements autour de Paris, euh, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont dans la même situation que ce garçon, c'est-à-dire qui sont dublinés, considérés comme en fuite, c'est-à-dire mis en fuite par les préfectures. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est l'institution euh, préfectorale qui, qui va organiser en fait l'illégalité de l'individu, comme moi j'ai pu le, le remarquer dans, dans des travaux ethnographiques que j'ai conduits autour de personnes, avec des personnes dublinées. Pour moi euh, et pour d'autres chercheurs et chercheuses, c'est une forme de, de, de, de maltraitance institutionnelle en fait, euh, qui s'opère ici dans les préfectures. Euh, préfectures qui, par ailleurs, ont été régulièrement euh, euh, condamnées euh, par des tribunaux administratifs euh, du fait de pratiques illégales, euh, plus particulièrement au moment de, euh, des rendez-vous pris euh, où euh, les personnes en fait, se rendent à la préfecture et, euh, et où en fait, euh, la préfecture dit que la personne n'est pas venue. Et, euh, et voilà, du coup, à mon sens, l'État, en fait, vient ne pas respecter euh, le droit tout en reprochant euh, à l'individu exilé euh, ou euh, étranger, en tout cas, de ne pas, de ne pas le respecter. Ouais, malheureusement, maintenant, Lofi ne peut pas lui proposer un autre hébergement et il, il va rester en procédure Dublin et donc transférable dans l'État membre euh, jusqu'au 5 juillet 2018. Donc euh, encore pendant un an, euh, il est censé être transférable dans l'état membre qui avait été saisi. Et pendant ce temps-là, malheureusement, il ne peut pas bénéficier des conditions euh, matérielles d'accueil de l'OFI. Je pense que le plus, le plus terrible, c'est le langage bureaucratique qui est imposé et qui doit être absolument intraduisible. Je ne connais pas la langue euh, Azara et je ne sais pas comment l'interprète a pu traduire euh, à cette personne. Le, ce que lui était dit par la personne de Lofi, euh, mais c'est un langage bureaucratique absolument impossible, intraduisible. Et on voit là, on a une petite image de la multiplication des, euh, des, de ce labyrinthe permanent qu'est la tentative d'avoir un rendez-vous, la tentative d'avoir un premier papier, et puis un deuxième, et puis un troisième. Donc on a tort de dire que c'est des sans-papiers, c'est des pleins de papiers, c'est à la recherche de papiers, et toujours plus de papiers. Et donc euh, cette folie bureaucratique qui s'impose, et où euh, on le voit bien là aussi, euh, malheureusement dans la parole, dans l'attitude de, de l'interlocutrice française, qu'on voit de dos, euh, elle est polie, certes, mais elle lui met des fins de non-recevoir qu'il ne peut absolument pas comprendre. Et, euh, Effectivement, je crois qu'il faut qu'on réfléchisse aussi à ça, à la manière dont les gens sont traités. Euh, il ne suffit pas d'être poli. Je crois qu'il faut aussi répondre à ces demandes qui sont présentées, qui sont effectivement des demandes liées à la reconnaissance, à l'accueil, la, au minimum de, de solidarité avec des personnes qui sont euh, en exil.